Aujourd'hui, comme les autres, le vos faire nous une camionnette adaptée, un transporteur. Et yeah. voilà le conducteur il <rire> okay, va se mettre comme ça. Ouais, T'as vu, il y a une attache pour la pour sécuriser le, le fauteuil, quoi. Le voilà installé. C'est une automatique alors ta camion. Ah ouais. Si c'est obligé pour dans le camion. Oui. Ouais. Ok. Donc tu as ton accélérateur qui est à ton volant, quoi. c'est l'arceau derrière. Ah ouais. Non, quand je suis dans ma tête pour l'instant il déconne un peu. Je suis en train de comprendre le tu mais il déconne un peu pour l'instant. Ah ouais C'est à quel niveau en sécurité alors il coupe euh, il coupe le turbo ah, ouais, donc tu as, as ton accélérateur c'est le cerceau autour ouais, ouais, le, et le frein le frein drop t'as vu ça va C'est en quelle année alors 2008, c'est un délire. aussi genre l'écran ici ça sert à un, à un truc que tu as installé Comment ça va au niveau de la conduite T'es à l'aise bon, bah, Comment on... ça Comment je suis seulement habitué à l'accélérateur Parce que c'est un peu plus sensible. L'accélérateur est sensible non, On est à l'aise en tout cas quand tu conduis, James, c'est bien. J'ai pas encore peur. Parking sur euh, sur euh, marche arrière et tout à ton ton boîtier de vitesse à côté quoi. Ouais, ouais. Et après, vu ouais. Hop. Excellent. T'as pas encore fait d'accrochage. Qu'est-ce que tu qu que as aménagé à l'arrière À ah, l'arrière, c'est une partie avec euh, mon lit, pour dormir. À droite, euh, j'ai une partie avec une euh, mini cuisine. Quoi. Ah, une cuisine quand même C'est ça, comme ça, si je pars euh, un, un week-end ou quoi, j'ai tout ce que je besoin avec. Ah, ouais, ouais, c'est génial. Donc tu peux vraiment partir et, et passer ton week-end en autonomie dans ta voiture. Quoi. Ouais, ouais. Et même te cuisiner un petit quelque chose. C'est pour ça qu'on a mis du courant et tout, comme ça, je fais au moins mettre sur les boucliers. Et, et le courant est branché sur ta batterie Il bah, euh, y a une deuxième batterie derrière. Il y a une deuxième batterie, ok. Ouais, parce que si tu devais le brancher sur ta batterie, j'imagine que ça la, la consommerait en 2-2. Ouais, c'est ça, mais le problème, euh, c'est que si tu arrives au bout de ta batterie, après tu démarres oh. <rire> tout. Tu nous emmènes euh, à Genap, c'est ça Bon, bah, je un peu d'argent, après, je vais euh, prendre une autre route pour revenir euh, sur notre. Tour. Ouais, super. Parce que la route en encore chouette ici. Ouais, ouais, j'aime bien aussi. La route pour aller à l'aéroport hein, ici. Bah... à Charleroi. Ouais. Moi, James, tu m'impressionnes, toi. Tu, tu conduis quand même vachement bien, je trouve. Déjà, à sens, je voulais que moi, permis. En cause de ces camps, parce qu'avec ça, tu peux aller léger, t'as besoin de sortir à, des trous. Ici. Ouais, ouais. Et là, je vois pour tourner, tu, tu forces un peu avec tes bras, ça va, tu arrives facilement à tourner Ouais, là, ça, ça, ça, ça, ça aussi, c'est une habitude, parce que le cercle, qui tourne pas un sec alors. Euh, ah, le cercle ne tourne pas avec. Ah, oui, il tourne pareil avec, alors on le volant et c'était derrière. Ah ouais, il est fixé en dessous en fait, ouais. en dessous du, du montant du volant. Ah bah, impressionnant. Les adaptations sont assez impressionnantes en effet. Ah bah maintenant, il y a de plus en plus d'adaptations. Oui. Oui, de plus en plus C'est chouette que, que tu y aies accès en tout cas quoi. Ah, ouais. A prévu de faire une petite virée en week-end tout seul en jour On est, ouais. Je sais bon Pour son année, euh, elle est impeccable. Ouais, elle est en bon Impeccable. En fait, on a regardé qu'on a été chercher. mais Mon père les connaît un peu, donc. tout ça, on a regardé. Ah oui, oui. changer la radio et puis après tu tout, mis toutes les petites adaptations pour ouais, toi ça, quoi. Ça, de, ça, Ouais ouais, c'est ça. Martin, au niveau du confort, comment tu te sens Bien. Bien posé. En tout cas, on a trois sur notre petite banquette. Bien. Et ton treuil pour te soulever, James, tu, tu sais tu sais soulever jusqu'à combien À 400 kg. Au niveau de suspension, elle est bien. Ça fait pas trop mal au derrière, c'est pas mal. Merci pour le test des pavés. Et t'aimerais ajouter quoi en plus alors Parce que je vois que sur le toit là, à l'arrière c'est pas encore terminé. Ah ça c'est parce que je dois mettre l'isolant des reçu, mais je prends beaucoup. Ah oui donc tu mets des panneaux isolants Parce que j'ai quand même dû retirer le panneau pour passer le du des panneaux solaires. Ah oui oui, ok. Et tu isoles avec quoi je te montre c'est un espèce quoi Pas de laine de verre ou ça. ça Ça y est pas qu'il qui se colle. Ok. Une espèce de rose comme ça. Ouais, d'accord. Et le poids de, de toutes les adaptations du lit et tout ça euh... oh, Tu passes là-dedans, toi <rire> Tu nous fais passer par des chevets quoi? C'est non, ça j'ai pas, pas trop regardé, mais il y a une partie qui, qui se démonte. Comme ça, quand vous allez chercher un truc pour un ou l'autre, c'est toujours. Euh... D'accord. Mmh. Oh la la. Ça t'ennuie pas de tirer après, Verto, ça fait ouais. que un peu Martin quoi ce Ouais. Vu que c'est un peu serrant. Bien sûr. Oh là là là là! mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Je pense des ici. On passe. Ça passe ici à droite. On passe. Tu nous montres tes, tes talents de conducteur en fait. C'est pas mal. C'est marrant qu'il fasse ce truc. Euh, en On fait. passe parce que la camion, notre camion passe. Elle est déjà passée ici Oh là là, mais c'est serré, c'est serré quoi. Oh là là. Il n'y a pas de facilité d'attache. Parce moi ça va en main. On va mettre l'argent, on parle Même la caméra. La caméra de recul. C'est trop top. Ça va, tu passes, James Ouais, parce que. Ouais, ouais, on est un, un peu serré. Parce... Ouais, forcément, à 3, on est plus serré. Ouais. Ouais. De truc de tes parents qui est derrière. Ah ouais. Ok. Non c'est ce que je te disais que dans R il y a quoi il y a Je peux te dire Chichanchou. Ça J'ai bien rigolé. moi je merde. Vous êtes tous fans de voitures dans la famille. Moi beaucoup ouais. On est tous fans de voitures. C'est une maladie les mecs. C'est une maladie ouais. j'ai mis la caméra c'est... Oh ouais, c'est quand même assez important au final. Merci James. Ça, pilote t'as bon. Qu'est-ce qu'on pense bon, Bien. Ouais. On va vous présenter plus en détail l'adaptation à l'arrière et à l'avant. Ouais. Ouais, ici on a l'accélérateur, et le volants à, à tirer. Et ici ouais. le frein à pousser. Okay. Et oui, j'ai une, une aide, une assistance au Srena. Donc, il euh, y a un, un espèce de piston qui pousse euh, en, en plus de moi, vu que euh, j'ai pas la source assez pour enclencher euh, la BS comme il faut. Ah, ouais, d'accord. Donc, donc, quand tu pousses, t'as un piston qui actionne encore ça, un petit peu plus. C'est pour ça que tu entends du bruit. Il y a une, une pompe hydraulique derrière. Ça crisse un petit peu, c'est ça qu'on ouais, entend. Quoi. Ah, ok, super. Parce que si tu veux, il y a tous des tests à, à aller faire et là, ils ont vu que. Ce serait normal, je rien n'a pas assez fort pour enclencher la baisse. D'accord. Ok. Non, ici on a quoi Mon fauteuil qui recule. Et pourquoi est-ce qu'il recule Parce que je rentre et je sors par l'arrière de la voiture avec mon treuil. Okay. Voilà. Avec le treuil qui soulève le, le fauteuil de James. Ah, sympa! Je sais pas si tu vois Martin, mais James a mis des petits LED un peu partout oui. donc tu as un peu de lumière derrière, ça donne super bien. Oui, oui. La petite couchette, quoi d'autre, James? Qu'est-ce que tu as ici là? La Cette euh, grande boîte là? Quand le droit, c'est ma, ma cuisine avec ma table. Ok. Mais là c'est encore euh, en cours, mais j'ai. Euh Ma cuisine avec mon évier qui doit arriver. Ok, donc là, tu vas installer cuisine et évier ici, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Tous les petits LED. La couchette, ouais. On peut faire un petit somme. Ah, voilà les... Ici, t'as les... les... les rails pour euh, pour que tu recules, quoi. Ouais. Trop bien. <rire> c'est quoi la boîte bleue la, la boîte bleue là ça c'est mon frigo c'est ton frigo ok et derrière, toujours tout pour électrique ok voilà avec toute l'installation électrique de James et la batterie supplémentaire qui est ici quoi du coup ouais. ok et ma, avec une application c'est même ce que mon panneau solaire euh, prend est ce que je fonctionne et tout ah on va filmer ton application alors et ici il monte tout ce que le panneau solaire capte euh, au-dessus, vu qu'il n'y a pas de soleil, mais il n'en voit pas grand-chose. Mais... Et là, j'ai l'attention de ma batterie. et le... En dessous, j'ai ce que je prends comme courant, ce que je consomme. Ok. Tu as vu, Martin Ouais. Et tu et, et as, as allumé tes LED avec ça Ouais, avec une autre application, c'est mon GSM. Hein. Ah, mais ok. Mmh, tout ouais. gérer avec. Donc, tu fais tout avec ton téléphone, quoi. Ouais. ouais. Et qui a fait L'adaptation du jolant L'adaptation du jolant, ben ça a essayé à un tous, tous Ça y est Martin, est son jol Tu te fais pas mal Je dois faire attention à ma tête Ouais, c'est juste Relâche la tête Tu vois, t'as la tête qui est un peu consciente Laisse bien la tête relâchée Non, ça rien Là, je peux déjà y aller ouais. Non, toi, le jet un peu, elle passe pas. Hein. C'est ça Toi, le jet un peu. Parce que normalement, je monte à, à l'envers, moi, alors c'est ça, facile. T'es pas écrasé, là Non. Hein, ok. Mon okay, pied, ça passe. Fais bien, relâché, bien, relâché, bien, relâché. On descend doucement. Fais bien, relâché. Ok. Stop. Tu bouges pas trop. Ça va oui. ok Je vais enlever le treuil et je vais essayer de te tourner comme ça, d'accord Tu tiens. Je te tiens. Okay. Voilà, là on va pouvoir faire le tour du port qui est un petit peu. Mais ici, tu as, as sa petite couchette. Là, tu as le frigo. Tu vois et là-bas en bas t'as la, la batterie de, de la deuxième batterie quoi. Ouais. Et tu disais quoi avec tes rangements ils sont où en, en dessous du lit j'ai ma réserve d'eau et ouais. ma douchette et tout. Ici. Ouais. Tu vois. C'est bien. <rire> pas mal. hein C'est pas mal. Où tu filmes toi C'est simple de filmer la plage. Ouais. Yes. Oui, que tu vois, il y a plein de pensées ça va ouais euh... tu visais tes attaches te, ouais je t'ai détaché ça c'est bon Un tout petit peu, comme ça euh, on peut descendre de sa bête. C'est ça que je... Et On dirait Georges de la jungle. C'est ça que c'est fait. C'est vraiment beau. Et bien fait. Bien fait, vrai ouais. Merci hein eh ben, je voudrais dire une grosse dédicace à James pour sa participation à cette vidéo. Et je voulais aussi remercier Adrien pour sa participation également.